Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres disent, c'est moi Zéna et voici les prévisions du Verseau pour le mois d'avril 2020. Voici les emplacements des planètes durant le mois d'avril. Les premiers 10 à 15 jours du mois d'avril seront très difficiles et très lourds. Le mois commence avec trois conjonctions lourdes, Mars et Saturne dans votre signe, Jupiter et euh, Pluton dans le Capricorne, et Neptune et euh, Mercure dans les poissons. En général, ces conjonctions vont mettre beaucoup de pression sur tout le monde. Chacun entre nous ressentira cette pression et ce fardeau d'une manière ou d'une autre. Au niveau mondial, nous allons entendre des nouvelles sur des personnes en autorité qui pourraient disparaître soudain de leur position, soit par démission ou à cause d'une maladie ou même la mort. Et quelqu'un d'autre soudain prendra leur place. La conjonction de Mars euh, au niveau de votre signe de, euh, du Verseau, la conjonction entre Mars et Saturne dans votre signe n'est pas facile et elle est très délicate, même au niveau physique. Alors il faut absolument porter une attention particulière en utilisant le feu, les objets pointus, en conduisant votre voiture et même en utilisant l'électricité car Mars fait un carré avec Uranus qui est qui a rapport avec Uranus l'électricité. Et donc, je vous demande de porter cette attention particulière durant tout le mois d'avril, surtout les premiers quinze jours. À propos de la conjonction de Jupiter et Pluton, elle est dans votre douzième maison. Elle va vous apporter des changements au niveau de votre spiritualité et va vous aider à vous débarrasser des vieux karmas rapidement. Alors ne soyez pas surpris que des vieux aspects au niveau de votre profession ou vos relations aillent fin à partir de ce mois. Des aspects, des aspects qui euh, ne, vous ervent, ne vous servent plus et qui sont rendus des fardeaux dans votre vie. Cette élimination des vieux karmas va vous préparer pour le nouveau début qui... Euh, ou bien que vous allez avoir en 2021 quand Saturne va entrer dans votre signe tout en accompagnant Jupiter la conjonction de Mercure et Neptune euh, est dans votre deuxième maison dans les poissons et Vénus dans votre cinquième maison dans les Gémeaux pourrait vous inciter à entrer dans des aventures au niveau financier, ce qui n'est pas recommandé tant et aussi longtemps que Mercure est conjoint à Neptune, car cette conjonction va vous faire voir les choses plus intéressantes qu'elles ne le sont en réalité. Ce qui est rassurant pour vous, chers Verseaux, et que Vénus, dans votre cinquième maison, fait des beaux trigones avec Mars et avec Saturne qui sont conjoints dans votre signe, ce qui va alléger l'énergie lourde de ce mois-ci et de cette conjonction. Le 11 avril, Mercure entre dans le bélier et sera très actif. Le bélier, c'est votre troisième maison et Mercure, dans cette maison, va vous donner le courage et la capacité de vous exprimer brillamment et d'exprimer vos idées et défendre vos opinions avec beaucoup de détermination. Vénus, dans votre cinquième maison, va vous offrir le charisme et le charme pour vous aider dans l'expression de vos pensées. Mais il faut que vous soyez calme et cool quand vous exprimerez vos pensées et ne pas les exprimer avec impulsivité ou avec colère, car cela pourrait donner une mauvaise impression et pourrait donner un effet inverse. La nouvelle lune qui aura lieu le 22 avril dans le taureau, qui est votre quatrième maison, va être conjointe à Uranus. Donc, la nouvelle lune sera conjointe à Uranus et fait des beaux trigones avec votre douzième maison. Donc, elle va vous offrir une belle évolution au niveau de votre spiritualité et vos connaissances. Le 27 avril, Mercure entrera dans le taureau aussi pour joindre Uranus, Donc, il va être conjoint aussi à Uranus pour vous offrir des opportunités au niveau de votre foyer ou dans le domaine immobilier en général. Vous devez être flexible et prêt à laisser tomber les vieux karma, cher verso, durant ce mois. Vous devez être prêt à laisser tomber les choses qui ne vous servent plus y compris les relations, si elles sont devenues des fardeaux dans votre vie, plutôt que des sources de la joie. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers versos. Je vous demande votre soutien de la chaîne, aimé commenter et surtout partager, s'il vous plaît. Mais aussi, je vous prie de prendre soin de votre santé, s'il vous plaît. Ne négligez pas votre santé ni les consignes des médecins. Je vous embrasse tous. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.